Ah, ok, très bien. Un petit soin. Merci. C'est parti, mon... Tu fais ce que je pense qu'il va faire ah, C'est pas très très joli, monsieur, hein. C'est pas très très joli ce que je vois, hein. j'espère qu'ils vont faire un moteur là, parce qu'on va passer en P2. Il est venu direct par là. Ok très bien. Faire un moteur hein. Faire le moteur là-haut là. -haut, là. Oh, oh ce cul de sac Ah mais quel enfer ce cul de sac Ah quel enfer Bon, 22h22. Bon, c'était immortel qui était détruit. J'espère qu'il y a un moteur qui va se faire. Franchement, j'espère qu'il y a un moteur qui va se faire. Je crois qu'il a abandonné le Dwight. En effet, qui est en train de se soigner. J'ai l'impression. Ah, c'est bon ça. Je crois qu'il est en train de se soigner. Merci, Bassa. Merci beaucoup pour les deux mois. Merci pour ton prime. Très très grand ma hein. Ah yes. Ah oh, non Non Bon on a une grenade. On a une grenade. C'est bien ça. Pas s'il si est là. Hein. Parce qu'il peut me gauler. Là, il faut dégager la ruine La ruine elle est horrible. La ruine, elle est totalement horrible. J'ai peur qu'il m'attrape là. Parce que quand il sort de son trou dimensionnel. Il devient totalement invisible. Ou alors peut-être qu'il a réparateur, c'est possible aussi. Ça lui donne un indicateur. Ce qui est pas le cas. Bon il a pas. Euh... Il a pas réparateur, c'est bien. On va faire au moins deux moteurs. Je vais faire deux grenades. Ok. Ça c'est bien. Ça c'est ok. Ça c'est ok pour moi. Ok. Ok, est-ce qu'il campe pas Bon, elle était là. Hein. Oh mais non Mais mec, plus de mental, là Regardez Mec, t'es un cliché T'es un cliché, mec Je jure, t'es un cliché, là. Ah, je suis désolé, hein. Voilà. T'es un vrai cliché, là. NON Oh! <rire> Alors là, mais c'est tellement injuste mon gars C'est tellement injuste ce qui vient de se passer Le stun à rebours Le stun à rebours J'espère qu'ils vont faire un moteur. L'autre a été sauvé, c'est le principal. Ça c'est bien, j'espère que l'autre va faire un moteur en dessous. J'aurais dû regarder un peu plus derrière moi et j'aurais dû, peut-être, essayer de... Je sais pas, hein, j'aurais peut-être dû... Oh non, c'est moche ça. Ce que j'aurais dû faire, c'est ne pas aller au bout. Ou lâcher la, la palette. Maintenant que je suis en P3, euh, j'ai pas le choix, faut que je fasse super gaffe. Mmh, mmh, mmh, mmh. <rire> Je suis pas seul pour le.. Pour le camping. Ok. J'y l'ai sauvé. C'est parfait ça. Oh yo yo yo, yo, yo, yo, yo yo yo, Ouais, viens là, viens là, viens là. Allez, c'est moi. Allez, Obi wan qui est Très bien, on a peut-être l'autre moteur en bas qu'on peut faire. Ça c'est bien ça. Allez, go. Est-ce qu'un moteur... Hmm. Là, ce que je dois faire... C'est monter. Récupérer. J'ai pas le choix, là. Faut que je récupère ça. Hmm. Je sais pas où il est. Il hein. y a toujours un petit dosage de... De, on ne sait pas où il est, quoi, comment. Ah, oh, ok, go. Tu veux pas okay. Très bien. On pourrait faire deux moteurs. Hein. On pourrait. Hein. Il ne reste pas grand chose. Il bon, y a l'autre qui est blessé. Je sais pas si c'est le, le Dwight. C'est le Néa qui est poursuivi. Je sais pas trop. C'est le Dwight. Donc c'est bien, c'est le Dwight. Je vais éviter de prendre trop de risques là. Elle a été soignée, c'est bien. Ok. Elle va se téléporter en face là, je sens. Juste là. Je sais pas où est-ce qu'il est hein. Oh, OK. Et ben ça c'était bien nul. Hein. Bon, je crois qu'il est reparti pour camper là-bas. C'est pas joli ça. Ça, c'est pas joli. Bon, désolé, hein, oui. Hein. C'est ça, hein. Là, je suis trop loin, je vais rien pouvoir faire là. Oh Le David qui donne sa vie Ça c'est beau ça hein. Franchement, ça va peut-être complètement inverser la, la game. Parce que là il va arriver par là-bas. Hein. Soit il va venir par là, soit il va venir par là. On va bien ça. C'est bien ça. Il protège un peu trop ses moteurs. Vraiment, il protège un peu trop ses moteurs-là. Là, ça va lui porter préjudice. Ça va lui... Ouais. Ça peut lui porter préjudice, là, pour le coup, s'il se concentre sur le... sur le moteur, là, en face, qui était bien avancé. Et c'est ce qu'il a fait. hein. Il reste sur ce moteur, Et il le casse pas? Merci, Joe Jones, pour les 41 mois. Merci infiniment. Merci pour ton soutien à la chaîne. Ok, elle a été blessée. C'est soit il monte. À droite. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas! Ok un oh an trop con pour moi Ah oh, quel dommage Tu peux aide moi Oui tu peux m'aider Tu peux m'aider Y en a une autre qui peut m'aider Ah oh, c'est bon ça Ah c'est bon ça J'ai économisé la palette. Hein. Là, je, je grille, là. Hein. Je force. Il peut apparaître là. Hein. Il a un portail dimensionnel juste là. Hein. Allez, go. Ok. <rire> je comprends qu'il était un peu impressionné, quand même. J'aurais été à sa place un peu impressionné. Et continue vers l'autre. Besoin de soins Envie de moi là Ok. La sortie est par là plutôt. Hein. Donc là c'est ok. Oh mais non non non Eh bien ça commence très bien. Ok. Ah il a l'air de bien jouer le Billy là. Ça... On en revoit des Billy depuis un moment là, c'est plutôt Ouais. Cool, je suis d'accord. Alors je n'ai absolument personne pour venir m'aider. Ok j'arrive. Je ne t'abandonnerai pas Je zèle Ok. Et je sens qu'il va revenir. Oh, pas Ça sent pas le. Pas. Oh, oh Oui. Oh je suis désolé. Oh mais attention qui pas de bruit <rire> Je te laisse la, la palette. Et il est pas sur moi, il doit être sur toi, peut-être, je sais pas. Non, non. Ah, si. Ah, mais en fait, ça doit être réparateur. Parce qu'il a aussi un add-on qui lui permet d'avoir tension silencieuse en charge. C'est doit être réparateur. Il va tomber! Ah, ah, ah, Oh là là. Ah, oh. Et bizarre, bref. Bon, je vais aller sauver euh, l'autre. Ok, je vais faire du gène, je vais me terminer me soigner. Ok. Ah ouais. Oh, je sais pas où il est. Ok, ok, ok, ok. Oh mon dieu. Ah. Oh. Ok, ok. Oh là là là. Tunnels, il tunnel, là Il tunnel là de nouveau, il est sur moi de nouveau. De nouveau. Ok. Je sais pas s'il revient par là. Non, elle est sur toi. Non, non, non c'est pas, pas du camp, mais... Il sait ouais, pas, pas où je suis là, il... Et... Ah, il va se prendre un coup de... Ouais, il referme, c'est Il doit avoir réparateur, hein. Ouais. Franchement, le fait d'avoir... Euh... ...remonté la pente, là, avec ce début... Euh... ...pas ouf. Ça va, en vrai. Ouais. ouais, bah, en, en vrai, en plus, c'est dur de jouer Billy, hein. Donc, euh, c'est respectable et... de tomber sur des Billy, hein, en... en 2020, non, mais t'es en train de... T'es de son 2020. côté, là Ok, il est sur le Jake. Ah non. Oh pourquoi moi Je plus beau Bon très bien. Ok ok. Ok il m'a lâché, il est reparti. Ok, il joue beaucoup au mobilette hein. S'il voit qu'il a de chase, il l'a pas, il se casse. Très bien. Ah c'est du genre abandonné direct hein. Ouais. Bonjour ah Bonjour Dis donc est où, euh... Il est resté dans l'espace Il est en plein carambolage Oh non Il est direct euh, vu qu'il l'a. Il va l'accrocher, il va venir direct ici. Avec un peu de chance Et on va avoir deux moteurs. Temps. Ouais tu le sens, tu le sens. Mais j'ai pas le matou en feu donc c'est ok. Ah okay, non, non. Je Ah dans la cave tout Ouais. Ouais, il. Oh oh, oh, oh, oh Elle ouais, est dans, dans la cave. Là. Hein. Ouais. Ouais, il campe pas. Hein. En fait, c'est pas, pas réparateur. Il a mis un donne qui fait que sa tronçonneuse, tu l'entends pas quand, euh, quand il l'a chargé. Il a dû mettre un addon. Ah euh, non flow alors attends Ok ok moi je suis à côté de la tractopelle. Ouais. Bah, oh bah, mais tunnel. 80% Ok t'es où T'es où Quel générateur Je suis, okay, générateur je suis euh, pas loin de, de, de, de la save Ok Mais... Ah mais... Je, je vais terminer je vais terminer Ok très bien bah, Je vais à une porte Ça on va sortir hein Le Mec il va l'accrocher dans la cave tu veux qu'il fasse quoi là Salut, amusez-vous bien! <rire> les deux! Ah oui, ah oui! En tout cas, on va le laisser attraper le deuxième. Ah, je suis avec une flashlight, mais okay. Crois pas Ok, il va venir, il va venir. Le sang viendra. Okay, je le sens venir. Ok, je vais relever, je vais relever, je vais relever. Mais il a pas. Putain, il a pas recover! Il retourne par là-bas, vers toi. Ah euh, bah, je vais crever, c'est sûr. Je vais essayer, mais. Oh là là! Ok, j'ouvre la porte. Je suis à droite, à l'extrême à droite. Oh Il okay, est sur toi ou pas? Viens, viens, viens, viens! Viens, viens, viens! Attends, attends j'en ai sauvé un, mais j'ai le recul au hein! Oh, ok! Regarde, on a sauvé les deux, c'est bon! Mission. Okay, viens, réussie. Viens, viens. Maintenant, je me casse! J'arrive Oh là là, oh là là T'es où hein Parce que là ça sent le... Non, si là, y a gardien de sang, je te maudis hein. Ah parce que as... Ah mais pourquoi t'as ouvert la porte bah, Pourquoi pas euh... Mais faut pas aller les ouvrir les portes. Mais bien sûr que si. va les mettre à 99 C'est bon Vous attaquez okay, ou pas Ah je vois la porte, attends j'arrive. Je savais pas laquelle t'avais ouverte alors du coup j'étais à la mauvaise mais c'est bon, je suis la bonne. Comprends ce que tu ressens, hein! C'est là. hein. ouais, <rire> ah, attends, je vais attendre qu'il passe parce que ça tronçonneuse. Eh allez... bah non. Bah, il y a de sang. Ok, c'est bon, je sors.